Pour moi, les valeurs du surf, c'est euh, le respect de l'océan, le dépassement de soi et le partage. Ça m'est déjà arrivé d'être témoin de, de pollution. J'ai déjà vu euh, des taches d'hydrocarbures dans l'eau, euh, ou senties parce que ça a aussi une odeur. Euh, ça m'est arrivé d'avoir des marques sur la peau après des sessions, des petites démangeaisons. Aujourd'hui, on sait que la pollution des océans, elle ne se limite pas aux déchets que l'on voit, mais qu'il existe aussi une pollution chimique, euh, très souvent invisible dont on ne connaît pas l'impact sur les surfeurs et leur santé. Je m'appelle Pauline Addo, je suis surfeuse professionnelle, passionnée de l'océan et également ambassadrice de Surfrider Fondation Europe. Le surf pour moi c'est ma passion, mon métier, mon quotidien et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de m'engager pour que chacun d'entre nous puisse profiter d'un océan en meilleure santé. Cette année, Surfrider Europe vise à développer une application pour récolter plus de données sur la qualité de l'eau. Et pour ça, on a besoin de toi. L'océan est notre terrain de jeu à tous. Le protéger, c'est aussi agir pour notre santé. Alors si, comme moi, tu veux faire changer les choses, participe à la collecte de Surfrider Europe.